Salut les barbus et bienvenue sur ce nouveau mini épisode Aujourd'hui, après quelques semaines d'attente, je prends un tout petit peu de temps pour essayer de fabriquer une nouvelle ceinture pour ma chérie Le matériau principal c'est cette espèce de grand morceau de cuir noir qui fait à peu près de 2,5 mm d'épaisseur et qui nous a été filé par un gentil barbu. La première chose bien sûr c'est d'avoir une première ligne vraiment droite et ça je le fais en deux étapes d'abord avec mon cutter en découpant la surface du cuir et ensuite en repassant une deuxième fois avec un cutter et une lame bien propre pour séparer la languette qui va servir d'élément principal pour justement la fabrication de notre ceinture. Cette fabrication elle est relativement simple il y a deux parties, il y a la partie principale de la ceinture et ensuite il y a l'élément qui va tenir la boucle. C'est ce que je suis en train de faire justement en ce moment et j'utilise un emporte-pièce de forme un peu ovoïde qui va permettre justement à l'espèce de boue métallique de passer à l'intérieur du support de la boucle. Sur tous les éléments ici que je vais faire sur la ceinture, euh, c'est des éléments qui sont relativement simples, Il y a des éléments carrés, rien de très compliqué ou de, ou de très euh, de très super funky mais le fini est super important. Pourquoi il est super important Puisque c'est une ceinture qui va être portée par ma chérie, j'ai envie euh, qu'elle soit plutôt correcte et donc tous les éléments vont être légèrement poncés. Euh, je vais utiliser un abacard pour justement enlever un petit peu de matière avant d'arriver à la dernière étape qui est l'étape la plus longue la plus chiante mais la plus indispensable c'est celle du brunissage. À quoi est ce que ça sert le brunissage En fait je viens déposer un tout petit peu d'eau et Ensuite, je viens frotter frénétiquement avec mon brunissoir pour pouvoir lisser en fait les euh, côtés de ma matière qui ici est du cuir. C'est indispensable si vous voulez un résultat de qualité ou en tout cas euh, quelque chose qui soit propre. Et vu que c'est pour ma chérie, je vais essayer de faire un tout petit peu un petit effort pour euh, lui rendre une ceinture qui soit métable euh, et qui soit pas euh, toute caca et toute rêche. Maintenant que mes deux éléments ont été préparés, on va pouvoir procéder à l'assemblage. Et l'assemblage est relativement simple. Je vais utiliser de la colle contact, de la colle néoprène, que là j'étale au pinceau, je la laisse sécher et dès qu'elle est sèche au toucher, on va pouvoir procéder à l'assemblage. C'est ce, ce que je fais ici. J'ai assemblé les deux premières parties, on va pouvoir encoller les parties suivantes, surtout en n'oubliant pas le petit bar qui va nous servir à mettre le restant de la ceinture quand il est fermé et je vais utiliser des rivets pour finaliser tout ça. J'utilise un emporte-pièce de 3 mm et un petit kit que je me suis acheté sur Amazon avec différents rivets à droite à gauche. Les rivets ici sont pas indispensables mais ils vont renforcer grandement la structure et permettre euh, une durée de vie entre guillemets de la ceinture un tout petit peu plus importante. La structure principale de la ceinture est faite, vous avez vu, c'est relativement simple. Dernier élément, bah, c'est faire les petits trous pour que on puisse utiliser cette ceinture et que la boucle puisse passer à l'intérieur. Et là, c'est relativement simple, j'ai repris les espacements de l'ancienne ceinture, un petit coup d'emporte-pièce toujours aussi ici à 3 mm, et voilà ma première ceinture custom pour ma chérie est faite et, et bah, elle est plutôt pas mal. Peut-être des petites choses à améliorer, mais elle est suffisante pour ses besoins. Voilà, merci beaucoup, à très bientôt, et que la barbitude soit avec vous.